Bon, eh ben, les peps, bonjour, les ibo bien, ibo bien tout les pep, bonjour toutes les ibobiens, ibobiens, toutes les vraies ibobiens, ibobiens, toutes les vraies marociens, marociennes, toutes les vraies mounes qui pou ibo. Et aussi, bonjour tout monde qui a ybo, qui peinent, ibo, Tout ça, il faut le tout pour faire un mon monde. Eh bien, Tati Kaufa, bon bonjour pour Tati. Parce qu'elle est en train faire une mission, eh bien, c'est mounes qui ont toujours été cabrières. Tati Kaufa, eh bien, Tati a dit au Québéret, pas bonjour. Akan bre bonjour aussi pour Sirajou, Sirajou, quand on fait ou la, on a kèmé. bre bonjour aussi pour Lenny Bré. Akan bre bonjour pour Pierre-André. Akan bre bonjour pour Pierre-Antoine. Akan tout <coughs> ça, on a dû à tout ça, monsieur. Etc. Eh bien, les peuples, on peut pas parler de tout le jour de là. Tout le jour de là, pa là parce que je vous l'émotion. Parce qu'elles ont savant à arrêter. Mouer à récupérer. Parce que vous allez dire, tout bitin ni. On temps des réflexions, et des réflexions, on a pris assez longtemps, et à présent, alors qu'après bonjour pour toutes les, toutes les Blancs Guadeloupe, toutes les nègres, Guadeloupe, tous les Syriens, toutes les nations, parce que la Guadeloupe à présent, vit en terre, en carrefour de fraternité des peuples. Alors, toutes ces mounards, qu'après bonjour, toutes les nations qui en Guadeloupe, qui sont pas mal. Les vieux moun qui ont fait ça, elles sont tranquilles. Les vieux qui ont dit, ah, petit, ah, il est Merci. Tout petit, petit, petit, petit, petit. timoun. bonjour pour aussi. Et on l'émission là. Parce que on a moi, Alors, pas gire. Mais ils ont en encore parce que ont payé Parce qu'ils c'est des bons a aussi d'autres il n'a jamais raison, etc. Alors, nous allons parler de l'éducation, parce que nous parler voilà qu de l'éducation. Malheureusement, c'est ça qui envoie des disparitions. Ça envoie des disparitions, nous n'avons pas ni l'éducation, ça finit. La morale, l'école n'a pas fait ça. Qui vient pour mettre pays là, ça cigraille, raille, était avant, qu'on a longtemps Parce que tout le monde a parlé longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps. Mais pas le monde a envie de longtemps longtemps. Hein. Pas un monde dans la vie, peut-être d'autres qui dansaient, sautèrent, mettent, etc. Bon, un peu de peuple, j'ai dit là, nous avons écouté ce qu'on appelle Tinénet. Je crois que nous sommes propriétaires Tinénet, on domine Tinénet. Nous avons récemment la famille Alphonse. Ils ont vu qu'elle est Alphonse qui a fait, qu'elle a dit, qu'elle a présenté, etc. Parce que moi, en venant, je montre aux autres qu'effectivement, ils peut changer la Guadeloupe. Mais pour changer la Guadeloupe, on mettait haine à l'autre côté, puis on mettait profitation à l'autre côté, puis on mettait exploitation criminelle, je crois que c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il y a des exploitations ici, ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Ce qui nous chasse au soleil, Point, m'a un nommé non mais non, parce que je dis, bon, à présent il ne faut pas un nom, mais non. Ils ont ils raison quand même, bien qu'ils s'amènent, non, on déparait, pas dire non à tel, tel, tel, tel, mon, qu'a fait, mais on fait vite, mais quand on veut faire, si on doit t'y boss, on doit biter, effectivement, ça a gêné ces gens-là Et peut-être ça va te aussi. Arrêtez de faire ça Eh bien, après, bonjour aussi, pour toutes les clochards de print-upil. Bangou, qu'on fait Ça là, on va t'y mettre Eh bien, on va t'y mettre, on va t'y mettre, on a dit mettre, on va t'y mettre, on pour tirer. Mais on a une solution pour nous tirer ces clochats-là. Après, on va aller l'idée-là. Et si on suit l'idée-là, nous allons tirer toutes ces SDF-là. Toutes ces petits-bougats de l'écran-là, nous allons tirer. Les délècans, qu'on tous les délinquants, ces type qui fait ça C'est parce que ont trouvé une société à la demande, etc., etc., alors ça, grandi. Malheureusement, si les gens pas de ça, il faut pas que vous ne ça. Bon, eh bien, les gens, regardé, ça nous a montré les Et puis, qui regardé, mais regardé, réfléchi et conscience, bon, etc., parce que la mission, c'est pour faire c'est pour faire autre c'est pour c'est pour on a déjà commencé à redire ces autres, mais quand on fait, il a fait de tout pour faire un mot, tout ça qui était pour fêter, pour faire, et bien, etc. Alors les peuples, nous allons dire, t'es bien red, et nous allons montrer les autres, ça nous allons montrer les autres. Ah ben les peuples, quand on fait la vie sans combat, ah ben pour le monde, Moun moun Guadou, moun Guyane, tout patou, tout patou, les gens mon Martinique, les gens Guadou, les gens tout partout, les peuples qui ont fait, ils ont bien, ils tranquille. Eh bien, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Alors, quand ils dit les qui ont dit, qui ont gens qui pas de mais qui ni intelligence et qui ont de courage, les qui ont de Et c'est comme ça, Peut-être qu'on découvre longtemps, longtemps, monde que peut-être on ignore, on se fouille de côté. Mais moi, je cherche à vous. Et là, on trouve, croyez-moi, ça qu'il a fait là, ça ne peut rester sous l'azote. OK. Alors, nous allons continuer. Tout est bon fait. Alors, toutes les peuples de la Guadoupe, nègre, blanc, indien, signore, tout le monde, toute la Guadoupe, toute la Martinique. Martinique est un fait freson là. Et ben regardez ce qui à qu'on va l'arrête, mais quand on voulez faire la vision combat, il paraît, serait... on prétend, il semblerait que ça marquait dans la Bible. Tout ça qu'on fait à présent là, ça marquait dans la Bible. Mais aussi, il y a des résultats pour ça. Bon. Bon, et bien, les va nous ont montré ce qu'on appelle le génie. Moi, quand il y qu a des gens comme ça, génie, on a respecté. On a respecté. Alors, on a montrer les autres en groupe. Ils ont déjà appris la première fois. à putain. Mais comme c'est vous, ils ont déjà oublié. Parce qu'on y qu'à crier, crié, eh bien, non, monsieur, c'est Alphonse, la famille Alphonse. Alors toute la famille Alphonse a qu'à force face aux autres, dans toute la Guadeloupe, dans toute la matini, tout partout, la Zoye, etc. Eh bien, regardez, c'est son génie. Bon, tu es casquette, eh bien, filmez le toi toi Pas gros-tête-la, tête là. <rire> ouais, eh bien, monsieur, c'est le père Alphonse. Il y a mon trésor, j'en ai édiqué à moi-même, qu'à ça avait dit, édiqué à Alors, le père Alphonse dit bonjour. Alors, oui, bonjour euh, les amis, j'appelle ça les amis parce que qu c'est ça qu'on a besoin, Oui. Ouais, les amis, tout le monde, les frères et tout ça. Ah, je suis bien content mm -hmm. de l'émission. Alors aujourd'hui, nous vous montrer qu'on fait, euh, ben, parce que ça méritait. Moi à disposition. Ça méritait montrer qu'on fait. Ouais. Mais avant, montrer qu'on fait quand même, parce que ça c'est une surprise. Pourquoi quitter était surprise là et... Nous avons que caméra. caméras, si vous voulez, vous avez pas que vous avez dit que vous avez dit que vous casquette. dit <laughs> qu ce qu'on avez que vous avez dit que vous avez vous présenter qu'on ça qu'on appelle On est qu'à On gêne qu'à Mais là on il a roulé, il a fait tout ça qu'il a fait parce que papa il montre il fait tout le butin. Maman il montre il fait tout le butin. Et à partir du moment que maman, papa, famille, on va pas montrer au le eh bon, on ne peut pas faire le meuble. Alors, là, c'est avec plaisir qu'elle nous vienne et nous qu'on la parole. Et si c'est pour raconter vieille, malheureusement, il faut au moins six mois, un an pour raconter vieille. Alors, je vous dis un petit bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour Ibo. vous fait oui. Regardez la caméra ah. là. Bonjour Ibo. Oui, mais dis sez dis là si vous regardez là bonjour. Bonjour les caméramans. <rire> <laughs> bon, mais les peuples aussi. Et peps Guadeloupe. bonjour. Peuples oui. Martinique aussi. Peuples Martinique. Oui. oui. Alors, on va vous dire pour toute la Caraïbe. Encore oui, bonjour pour toute la Caraïbe. D'accord. Oui. Mais je vous dis à bon, c'est parce que quand même, moi, témoin de travail que vous fait. Travail que vous voulez. Ah. Vous pouvez lever depuis 4 heures du matin au jour du bout. Vous pouvez ouvrir à droite, à gauche, etc. etc. J'ai demandé parmi toutes ces filles-là, est-ce que c'est pour toutes celles qui donnent qui don ça Bon, après, on donne, c'est une passion. Une passion. Oui. Oui. Encore qui peut jouer en moins Oui. Eh bien, quand vous voulez faire, la vie c'est ça. Hein? Oui, ou tibes tibes de Non. Parce que vous n'avez pas petit passer en télé, de, en télé. Avec les peuples là, vous a sa fille à à si on dit que vous avez dit que vous avez dit au Si vous avez dit que vous avez dit, ça serait trop long. Parce qu'elle a fait tout bitin ces propriété là, tout bitin. Alors la jeunesse a c'est un exemple, ça c'est un exemple, tout le pour vous voir. Tout le tout nouveau, tout nouveau pour vous Tout le. eh bien, c'est ça qu'on a créé exemple. Pour le monde qui a dit, Fait changer la nouvelle génération, Fait changer tout bitin, eh bien, ça c'est modèle, Ça c'est repère. Madame Conseil comme ça, a il a peut-être travaillé dans à l'école à l'éducation, dans pour l'enseignement mais quand on le fait chacun son destin. alors Joséanne quand j'ai dit adji ma vous senti très timide Comment vous fait exactement même. mais encore qui moins des terrains là mm -hmm. a fait un petit jardin en moins mm -hmm. mm -hmm. en cas planté manioc en cas ni café en cas récolté et en cas préparé qu'on sent un ni café en moins à l'année. oui. en un cacao aussi en café cacao en moins sinon ni on enfin, fait ni on lobité pas lo oui lobité parce qu'on pas qu'il bité même oui on fait confitier en moi pâtisserie pâtissier en moi on fait tout bité en moi on fait tout de en oui et ben voilà les peuples c'est ça qu'on crier pour te à la famille parce que papa et même son génie nous croyons montrer que c'est qu'a génie l'a fait et les autres que qu'a génie l'a fait et qu'un génie là qu'a fait ce qu'a va pour dire arrêter Monsieur, il a 415 ans. mais 415 ans. Non, il a 415 ans, il y a eu hein. <laughs> <laughs> <di> <inaudible> bon, eh ben, le don. Bon, les pères, nous allons regarder. Pour le mobile. Oh, la, la la la la la la Bon. Eh bien, Josiane, nous nou allons finir belle parce que nous allons la bouddhier au bretelle. Ah. Après ça, les pères feront aussi des bénévoles. Oui, il faut faire des bénévoles. Finir bénévoles. À nous en bas. Ah ben les nous sommes arrivé là, nous, là. nous, nous coco. Coco a arrivés là. À quoi montre ça tant combien? C'est coco, coco qui a gaspillé au pays. Pas un monde pas faillant avec coco. Pas un monde pas faillant avec coco. Des petits coco comme ça, il des gars coco, yo yo qui nourri pour la vie avec coco. Alors la nouvelle génération, elle dit acheté coco, met coco en bouteille, fait biter coco, les potes pour faire servir au coco. Au lieu de prendre toute qualité, de y qui d'ailleurs. Mais c'est conseil comme ça pour le gazote. Alors, les jeunes qui ont moi, ça qui a pris moi c'est. Tue le coco, pas besoin de tuer le coco. Écrasez le coco, pas bah pour le manger le coco. Fais manger le coco, fais tout buter avec le coco. Bon, eh bien le père Alphonse, nous connaissons parce que le père Alphonse dit que l'a déjà fatigué. Mais là, il dit qu'on fatigué, c'est façon de parler. Parce que pour travailler, nous travaillons. J'ai une dire là Oui, oui, là, le système. Oui, puis pied de pas ça. a Mais il a tué les autres pieds Ah bon Alors, j'ai j'ai obligé Et faire j'ai taillé. Oui, Alors, qui veut dire, maracou je rentre à Don bois, c'est tout tué pas tout, pas tout, ça en fruits. Il est bon pour mettre à son pied bois, qui n'est pas fouillé. Qui n'est pas fouillé. Ou bien, faire un bailleur quelconque. Vous voulez essayer de conserver l'idée Mais, il s'est monté, il s'est amené. Et tu es tout de même. Ok. Eh okay. bien, les peuples, nous allons okay. continuer. Quand ils ont crié, nous allons brûler. Eh bien, les peuples, ça, c'est ça même. Ils ont dit Oh, oh, regardez-les, ils sont beaux Mais, on passe ça, ils sont beaux là Eh bien, les peuples, on va se citer. Voilà. <cute> là, on vient nous voir ça. Vous pouvez tout vous retourner. Oui, pas <laughs> Alors, les peps s'assoient encabouer là, là. Cassayer. <laughs> <kasayé. laughs> Filmez ça, vous bon, moi. Les peps sans encabouer là, là, cassayer. Eh bien, voilà, c'est ça qu'on appelle un chef-d'œuvre. Et c'est monsieur qui fait ça. Et d'autres amis, il ouais. ouais. qui pas là. Oui, c'est qui nos amis qui fait ça, mais ça là. Et Claude. C'est Claude. Ouais. Ouais. un fait tolier, enfin, il, et puis un mécanicien aussi. Ouais. Même place. Tout le plan à travail là, c'est moi, le plan à travail en de... Ouais. Yeah. ouais. Okay. ok, Ah ben, les peuples, nous voyons montrer, ça nous vient de montrer les autres là. Ils ont même, nous voyons tous. Ah ben, les peuples, voilà. Nous, là, nous voyons là. Ah, oui. bon, quoi, non, ça, okay. Monsieur, il est démerdé. C'est un caméraman, un caméraman qui est démerdé. Yo. Là, il ferme, hein? Ouais, là il ferme les peuples. Alors, technicien, techniciens, nous on écoutons les visions pendant qu'il ferme. ferme. Ah ben, les peuples, c'est ça, monsieur fait. Mais c'est ça, est fait. Et là, il crie moi, moins. Tu vois ça Il dit non, bon, bo, ça on peut pas faire des bêtins comme ça pour la Guadeloupe, pas ça. Parce que c'est ça qu'on appelle des idées. C'est ça qu'on appelle des mouvements pour des b'tin. Alors le père alphonse, les gens qui vont crier en disant ah même ça que dit ah ouais, ils veulent une raison, montrez-nous ça. Alors, Alors grand bravo bah à cas azote. <métri> applaudis bah hai, ou applaudis pour monsieur. Bon, <métri> vous venez. Eh bien, les peuples, voilà. Le petit oiseau va sortir. Voilà, les peuples. C'est Pierre Alphonse qui fait bite. En pas dire que peut-être, on va peut ouvrir d'autres comme ça. Mais on peut pas dire quoi, on comme ça. Parce que tout le monde a fait grillade. Tout le monde a fait fou. Tout le monde a fait bite. Mais ne peut pas dire quoi, on comme ça. Mad Guadeloupe. Peut-être pour ça, ça va. Ni point d'importance. Mais ben, imaginez Si, le fait partie de ce faire ben ça. Poulet grillé, cochon grillé, cabri grillé, rat grillé, mouton grillé, crapaud grillé, tout le but eh ben, est grillé. Eh bien, c'est ça qu'on appelle. Il brille rapide. Il brille rapide. Oui. Ouais, mm -hmm. En tenant premier, il faut tenir 4 heures pour un mouton, 4-5 heures. Ouais. Alors, 2 heures et demie, un mouton a fait. Il y a chute. Mm -hmm. Et il a pas. Ça dépend de la pression à charbon. Si on a augmenté ouais. le charbon, il a brûlé. Il a brûlé, il a fait. Donc, il faut. Connaître, oui. réglé et... Et, et là, comprend, si on peut mettre trois moutons. Ah oui, on fait même plus. Et même plus. Ah oui, là on peut faire quatre moutons à l'aise. Oui, on peut mettre deux, quatre, six, même six ouais, ouais. Ouais. moutons. Oui. Qu'est-ce que tu pas parler Ah bon, c'est pour nous mettre un peu pour la, ça. Eh bien, voilà les peuples. <coughs> eh bien, les peuples, c'est Koyo crier. C'est le père Alfonso Sankareba, vous êtes non à y. Son bouquet a dit que bien, c'est ça qui a fait un plaisir. C'est pour ça que moi, même, c'est en, père, en y en considération. C'est beau-père, Gilbert, mon fils. Pas beau-père, qui j'en ai ça? Quand Gilbert, mon fils, il a une fille. C'est ça, même, beau-fils? Beau-fils? Oui, oui, beau-fils. Ouais. Ah ben voilà. Ah ben c'est beau-fils à. A... Gilbert, mon fils, voilà, il fi fi y fille. Et fille qui a aussi. Donc on bonjour pour toutes les Alphonse, Et pour toutes. Les gens qui regardé moi même si un bon moun, eh? ancien, je ne sais pas je à pas je encore ça, fait. Pour montrer que ça veut Et ça, c'est Ça, c'était ancien. ouais premier, premier, c'est ça. Le premier, es fait Mais là tes c'est et pourri ouais, Alors, on ouais. réfléchit, on dit, on ne faire Parce que café, mm -hmm. c'est oui, ouais. Tandis que, Là, on mettait à, à plus de pression, oui. en ciment, mm -hmm. et on, on fait froid à, à, à l'intérieur. Okay. C'est-à-dire, le chalet va sortir. Le chalet va sortir. Depuis chaud, c'est tout ça qui a été okay. l'intérieur <laughs> Alors, les peuples, nous allons continuer. Je ben, vais montrer que vous encore ça. Monsieur café. Voilà, à présent, là, nous allons entrer dans... Bon, parce qu'on les Péros de France. Alors, là, on la nous est là, à présent. Et eh bien, nous avons un four Et on peut expliquer comment il vient, parce que là, tu es plat. Ouais. Plat, pas une marche. Donc, moi, c'est par pas le feuilleton. Mm -hmm. Et en tout cas, fur et fait mesure petit chabon qu'on a fait. Tu es chaud, mm -hmm. il est à fond, il est à plus d'un mètre de profondeur. Ouais. Alors, on ne peut pas vous aider quand mettre mettez bois. Mm -hmm. Et puis boucher devant, et puis ça y est, le ouais. chabon qu'on fait. La présence ça qu'on fait charbon non seulement charbon pour autres, mais charbon pour ah, vendre oui, aussi. Oui, oui, oui, pour ça aussi, oui. Oui, Comme, ouais, pour vendre aussi, nous, oh, nous on a fait plus de 100 barils là. Oui. Alors nous on peut utiliser ça, nous on vendre aussi. Allez, voilà les c'est on fout charbon chabon, technicien, même. Pour nous prendre le chabon là bien, pour nous montrer qu'est-ce que c'est que le travail de ceux qui sont capables de travailler, qui veulent travailler et qui travailler, pas oublier aimer le travail. travail, son vite fait un aimer. hein la de y mi des gars qui travail, monsieur. Charbon qui a avec fille, il montre les si autres filles là, qui font un marque à travail. Garçon qui travail, et toute la famille qui fait chabon, charbon, il y a dans toute la Guadeloupe. Alors, je ne peux pas dire quand même que en peut pas chercher un pied d'épina. Ça, c'est un pied d'épina. Plantez des épina comme des c'est bon pour la santé. C'est bon pour le sang. Mais il c'est a des pousser là. Oui, oui Père Ponce, qui est étonnant, Nous ne mm -hmm. pas sans graines qui s'allent mené. On mm a -hmm. un petit pied de café. On voit là, on vient à tirer. Regardez, j'ai y a un petit pied de café. Là, là. Ah ouais. ben les petits bras, on a un petit pied de café. Pour le monde, on va montrer le café. Parce qu'on va montrer ce petit ça. Pas C'est ancien, ancien, ancien. Meilleur café, meilleur café. Meilleur café. Ok, pas de problème. Les pères sont très contents de nous voir. Toutes les ont commencé en milliers et en fin. Alors là, nous sommes. aujourd'hui. Georges, aujourd'hui Georges! Je de Georges, Ok. Oui. okay. Eh ben, je sais a monté tous ces pieds-bois là, qu'on a tué, couper a coupé, fait tout le etc. C'est l'homme de la maison. Est-ce qu'il a jauge Quand on fait? Mais venez venez rapidement C'est coûté cher. Vous avez un petit temps de juste vrai platine là. là tellement ancien. pour faire ça, on platine. Ouais. Effectivement, on ne va pas montrer tout ça. On hein? ah va pas ouais. montrer tout ça. Nous, comme moi, si nous ne que... faire que... un coup de caméra quand même. Pas beaucoup. Même pour juste. Oui, juste montrer. Parce bon. que c'est pour l'argent. ah eh ben comme je le. Ou au téléphone, c'est marqué. D'accord. Parce que madame va pour la première effectivement, nous allons souhaiter madame là, bonne santé, plus de etc. Bon, eh ben bon, nous qui bon, bon. arriver pour nous préparer là. OK, et bien, les peuples, nous allons montré un qu'on platine pour Bon, et bien, les peuples, nous allons montrer encore quand je crois qu'il y a son lusine, il y a ça de chez-d'oeuvre, il y a ça de patrimoine, pour le monde qui ne peut que ça veut dire Un patrimoine, ça veut dire c'est un bit ancien, etc. Alors, nous devons garder le verpère, ça ne veut pas le faire, ça nous devons voir là encore. Eh bien, nous devons avoir un platine qui date de trois siècles. Alors, quest ça veut dire un platine Eh bien, un platine c'est pour... Un petit monde qui ne peut pas couler ça, parce qu'il n'est pas ce que j'ai dit. Eh bien, un platine c'est pour faire farine, farine manioc, farine coco, enfin tout ça on voulait faire. Mais nous, c'était c'est pratiquement ça, qui était nous étions pendant la guerre, pendant ouais. ce temps. C'est tout le monde platine, ça date depuis grand-papa, moi, alors j'ai trois sexes. Mais nous toujours garder famille, papa, après papa, et ainsi de suite, et vite, moi, ça c'est richesse en moi. Ok. Alors, c'est ça qu'on a qu créé, de génération en génération, il a servi à la famille. Eh bien, les peuple nous a gardé, quand ils ont créé, pour tout le monde, et même pour vieux monde, parce qu'ils n'ont pas que vieux monde à présent qui va me connaître, ça, parce qu'ils ne ça? nous pas machin. En désordre, puisque nous machin. Donc, ouais, chaudière, tout ça qu'il a, c'est moi, à part qui fait toute installation, après cela, c'est ouais. moi qui fais Mais presse là technicien! Tu ne fais là Voilà les peuples, c'est presse là pour. plein moins ouais. le plan, fait le fait le plan, c'est Ouais. Alors, Alors là, c'est moulin là. Moulin là, tout ça. Tout ça, ouais, c'est moi. Enfin, fait, il fait, mais... des feuilles, mais Il y a des eh ben, ouais. euh, de si ouais. au début ça. ont monté. ça. il y a des monté. Ils ont monté. Ils ont monté. Ils ont monté. Ils ont monté. Et là, Ils ont monté. Ils ont monté. Ils ont monté. Ils ont Ils ont commencé et tout le monde prend, alors grand papa il a, yo, a yo allé, yo dia, koupé, y fait ça, il ça, il il a Mais il a ça, il a ça, il a il a fait ça, il a fait des il a ça, a ça, ça, il y a ça, ça, il mais on conserve il là, l'invinition de 64, en oui. pointe. Papa Antony était de l'autre côté là, on a là. Et on dit, ça, riche, ça c'est riche, ça m'a fait arrêter oui. là. Allez, on y a aussi mon petit là, parce que c'est important. A bien, les peuples, regardez ah. ça, quoi, crié, <rire> qu Ce que on veux dire, on s'appuyer jusqu'à la moelle. Pourquoi Ça va beaucoup longtemps parce que là, ça vient, et puis ils viennent comme ça, les peuples. Est on Alors, est ça, on s'appuyer. Alors, moi ce que je veux les gens qui vivent en tant longtemps, en temps serein. Parce qu'à présent, ça va pas fini comme ça encore. Et il travaille, il y a tout moyen nettoyer, couper le Ah ben voilà. Ah ben bien bien parce qu'elle longtemps, pas que ça ça non plus. Parce que mission là, pour vous tout seul c'est pour moi aussi. Et puis, il y a outils aussi, Il y a Oui, avec ensemble. Des petits palettes là, c'est qui ça Ça, palette là, c'est carrette. Ça veut savoir, farine là. Il y a Oui, il a dit que l'autre qui a appelé ça est. est un Mais nous, si on fait ça, il meilleur que l'autre. Ah, ça. Oui, tout ce Timur, on n'a pas des points. a <t 'arri> Tout pas de Parce qu'on tout pas eu de vie. On Tout de On n'a On pas eu de On a rencontré des boucons Ça a fait de On sans qu'à toujours qu'à Pouédi, à rencontré des amis, des machins, mm -hmm. c'était que l'éducation, mm -hmm. l'éducation restait. Parce que même à ce journal-là, il y a un petit anti il sortit en drogue à cause de l'éducation. Mm -hmm. Donc, l'éducation familiale, quand il voit, qu il perd, il reprend l'éducation familiale et il sortit en drogue. Alors, tout a souhaité pour les jeunes d'aujourd'hui, au lieu de faire ça, apprendre à travailler. Travaille! C'est là nous levait petit, c'était trois marchés maman, nous avons nous. Là, on a dit papa, maman, ils regardent dit travail. Le tout petit, là, au premier mot, ils a dit travail. Pourquoi lever levé travail. Ok, c'est ça. Eh bien, voilà les peuples. Là, rencontrer a rencontré des bouts ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, Moun Guadoupe, il un modèle, une référence, quand on a créé, c'est Moun qui nous peut singer, nous peut copier, bras grand ouverts. Alors, Moun pas, tout n'est pas perdu. À partir du moment où ils ont écouté, ça moins qu'à 10 autres, ben moins ils ont 10 Parce que le pays là, depuis on ne peut pas avoir l'éducation dans le bon sens, et bien, le peuple là, ça ne peut pas être bon côté, hein. Parce qu'il n'y a pas qu'à éduquer dans le bon sens, etc. Bon, et bien, les pères France, malheureusement, tout le euh, monde ouais. on eu on commencement, un millier, un fin. Eh bien, bien content. Oui, oui. En cas des de autres, c'est bon retour. et tout. Et peut-être à la prochaine. Ok. <rire> bon, eh bien, les peuples, nous avons dire qu'il veut regarder de montrer encore parce qu'ils n'ont pas de à montrer. ça là tu même parce que les gens moi là de et tout le là on était bien content, puis il y a d'autres amis, Paul, lui, Moul, toutes les communes. On en passé, on a connaissance. Tout avec la fin de musique là. Ça. Alors, on est bien content de dire mission a, et puis, bon, ben. On peut souhaiter que hein, c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. Pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Ce n'est pas, pas pour les adultes, mais pour les jeunes. Parce que les jeunes, ça... Pas en, des, en décadence, les oui, affaires euh, humilées. La décadence, ce n'est pas, pas la guadeloupe Normalement, ce n'est pas la guadeloupe qu'il devait être aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. La Guadeloupe devait être plus euh, honnête, les gens devaient être plus honnêtes, plus conscients. Comme nous on a en, en notre temps, tout le monde se voyait ensemble, Il y avait, on travaillait en coup de main, on faisait tout. C'était vraiment l'ambiance, c'était vraiment la, la Pourquoi famille ensemble quoi moi ça ça c'est pas ça c'est la famille c'est ça, ça, ça qu'on devait, devait, devait avoir des contacts humains des contacts De, nous on parle mais on laisse quelque chose aux, aux jeunes et c'est ça qu'on voulait, voulait on voulait savoir même par nos enfants d'autres enfants mais que les jeunes reprennent ça ils peuvent la voir il faut belle c'est ça, c'est ça. ça Est-ce qu'elles l'ont levé ici? Pour faire des colas aussi. Les là, c'est la pierre. Enfin, notre ami, c'est encore mieux. C'est des haricots. Alors, les peuples, nous croyons que les encore en Peut-être que j'attends de parler, mais ils sont pas Ils pas vrai Et Ils ont que vrai, Ils ont sont pas mon bravo. vrais. Ils alors voilà, je vais vous présenter les autres qui peuvent avoir toutes les informations là. Mmh. Ok. Donc euh, ça c'est végétales. protéine végétale. Là, vous mangez, vous ou pas obligé manger de la viande, Il faut remplacer de la viande là. Donc, euh, pour vous diminuer de la viande, vous pouvez manger ça, c'est un haricot. Et ça c'est pas poil. mais les haricots là faites, sont faits, ils sont Il ne faut pas vous laisser vous grossir. Et vous pouvez couper en lamelle, ou pouvez congeler parce qu'il va faire l'eau. Et là, on y a un kilo à peu près. On va faire une cuite à la vapeur. qu'on peut attendre. On va manger, et on va accompagner avec 10 riz, on va accompagner des fruits à pain, ça, vous voulez, sauf viande. Sauf viande. Ni viande, ni poisson. Ni viande, ni poisson. Sans chèque, voilà. Eh bien, ça, c'est bon. Il va remplacer la viande. Oui. Voilà. Alors, on le encore. peut-être, tout le monde dit, « Ah, viens, viens, viens, Il a dit Mais j'attirai. » Eh bien, voilà, comment ça s'appelle C'est des protéines végétales. Protéines végétales, sans poids. Quoi. Ça après ça? Ça c'est noisette. Ouais. Noisette voilà. payée, ben noisette importée. Ah. Tropical, ça. En bas ça, vous c'est on, on trouvait puis voilà la planter, mm -hmm. c'est pas pour moi il Oui. Et on joue on voyait un petit comme ça, en mm vina, -hmm. en grand yon, en manger. Et si vous t'es mort. Eh ben des voisins après. Mais si si puis voilà là, ouais. si importé si, et après ça bête ben manger flair là. là. Ouais. Donc si on si a mangé le frère, c'est qu'il est, qu il mangeable. est qu il mangeable. Mm -hmm. voilà. Donc là, il fait... là on a ramassé on a goûté oui. et on a trouvé un goût à noisette. Okay. Donc on a acheté noisette noisettes. bien content que je vous la donne mais quand même, soutenons conseil. Gardez la caméra là, mettez-vous côté moi. Pour garder la caméra là, pour pas la vie de la caméra là. Soutenons conseil conseil d'une vraie génération. Les jeunes cons. Oui. Parce que la Guadeloupe, quand je crois que tout le monde parle les mêmes paroles là, oui. la Guadeloupe parle en vrai comme la société, etc. Comptez mm. la jeunesse et en même temps les élus locaux mm. et tout le monde en conseil. Ah, ben, nous avons un petit morceau de terre planté. Nous avons un climat favorable. Tout ça, on a planté, on a poussé. Donc, manger ça, on a planté. Après, il y des difficultés à acheter ça et qu'on a des rois. Parce qu'il n'y a pas de même goût là. Bon. Et les autres plantés ne mettre pas en gris. C'est le soleil et la pluie qui a fait pousser. Ouais. bon Et pour la jeunesse, qu'on dit la jeunesse ben, La jeunesse, il faut yo apprendre il faut venir contrer les gens qui travaillent pour apprendre le travail. Il n'y a pas de l'agriculture oui. façon, l'agriculture, tout le monde qui a servi avec ça. Hein. Mm -hmm. et... Faut apprendre à connaître la nature parce que la nature apporte en l'eau mm -hmm. et ni debiter, nous ne pas manger et nous qu'à trouver en bois et il y nourrissant il capteur en l'eau vitamine. Okay. Voilà. Okay. Mais ah, faut la jeunesse à approcher yo okay. en il sab... de... red ouais. parce que ouais. moi ouais. en suis ouais. occupé ouais. toute la journée, dès ouais. ouais. pour m'attendre je de travail ou quoi expliquer qu'il travaille là il a dit il a réfléchi. Donc on peut pas que. On va pas que la jeunesse pour travailler. Alors, là, nous, c'est qui a Parce qu'elle ne a pas de mettre Ah, c'est Jabouin. Jabouin. Jabouin c'est Et qui n'a pas de propriété là ça. Tinanel. Tinanel. Oui. Ah, ben voilà, les peuples, c'est là, nous avons fait la bêvine côté papa parce qu'elle se sent débécouillée, les là. Pour côté papa. C'est ça qui fait plaisir de rencontrer des gens qui ont mettez côté papa, papa partout. Et dis papa m'a aimé ou Dis papa m'a aimé ou moi papa Ah mais voilà les pères ouais. Oui Ah mais c'est tout en nous hein C'est tout à nous. Oui Ok Il toujours l'a nous mm. Et... On nous dit... Oui Et c'est... Et en plus de ça, c'est mémoire à Jabouin à tout coin là Ouais Tout ouais. mon business savon bitin Il y a vraie Ouais Parce que c'est ouais. lui, ouais. mémoire à toute famille, à tout le monde qui a été javé mmh. c'est mémoire à les anciens c'est l'irrêté ça fait plaisir de maman ou de Bon, c'est fierté en nous et nous sommes contentes <rire> Il a nous sommes bienvenus si nous entendons ok, eh ben, moun, là, ou, pè, moun, moun, bien, nous entendons. quand ça peut dire nous vous lever, bien vous a bien, les allez bien a une bonne éducation vous allez bien dans le travail etc etc et pourtant vous faire l'école hein. Il était payé, non, il faut l'école, mais l'école là aussi, c'est bien avec l'intelligence là, on va y là aussi. Alors les peuples, nous avons dit, foutez fait, et nous avons gardé d'autres bidons. Nous avons parlé beaucoup de gaspillage, parce que ça, dans, parmi toute la Caraïbe, c'est nous tous seuls qui avons gaspillé, gaspillé, gaspillé. Mais pourquoi nous avons gaspillé comme ça? Parce qu'on n'a jamais eu le besoin de, de nous-mêmes. A quand ils montrent que les gens Et ça ils ont même dit Pô, mais ils vont y raison, si toutes les plantes. Tout bitin a gaspillé au pays. C'est le gars qui fait l'école là. C'est le monde qui fait la recherche là. Mais ça va être un peu de gaspillé ça. Il y a un peu de bois Ça c'est un bois Eh bien, ça, on peut faire sucre. On peut faire pain. On peut faire cigot. On peut faire remède. On peut faire tout bitin. Regardez, il y a un là. Il y a un coupé et il y a un jeté. Et c'est moins ce qu'on peut passer là. Après, on dit non, on ne peut pas laisser ça à gaspiller. Alors, c'est mon goût de place, c'est mon qui pas dit ni travail là. Cherchez Braden, ça va gaspiller tout à petit, boum, ça tout partout. Prends, fais si Braden. Fais si coco Braden. Faut travailler avec Braden là, alors ben, on prend deux trois encore, parce que quand on a crié, si on veux pas, eh bien, moi, on Et là, que va se ils ont même dit oh Oh, quand il s'est dit, il nous nous à bon tout bon, le monde. Bon, eh bien, les peuples, à quand déposer dépose Mikola, parce que Mikola, pour bon, que je ne moins, ben, je mettre à tel là. Voilà. Là. Et là, on voit que, ben, quand il avec. veille, ils ont même ça quand ils ont dit, écoutez même, il n'y a pas deux comme ça, il n'y a pas deux comme ça. Vous ne que vous ne travaillez pas, que travail, pas de que pas de que vous que en Colombie, que que ça bon pour te, on te gâme manger salade de petit. Enfin, nous, on te gâme manger ça salade de petit. On te gâme manger pain. Ça va les... changer badibou. Eh ben tout le monde badibou te gâme manger bois d'un pain Etc. Alors, les peuples, c'est bien pour expliquer. Quand vous oubliez là, quand on voyez un cas Bon, eh ben vous comme moi, on prend assez. Et donc, on va voir encore. Vous comprenez avec moi? Bon, eh ben coupez. Vous tenez, on vous dit? Ah bon, parce que c'est Josiane qui t'est capitaine là, etc. Et bien, les bêtes, voilà. Les gens, les gens, les gens sont sont même la rébasse en ils sans même s'en dire, mon cher, ils bossent en génie, etc.